Je suis pour un printemps européen. Aujourd'hui, nous sommes à Maastricht pour le premier débat présidentiel. Nous allons aller à la rencontre des candidats et leur demander quel sera le premier acte concret qu'ils vont poser pour la jeunesse européenne s'ils sont désignés. No